pas attendu quand on est analyste sur la question de l'écologie. Euh, en fait, euh, c'est une, une expression qui nous vient d'un collègue qui, euh, euh, il y a déjà plus de 20 ans, euh, a montré à quel point Lacan s'était intéressé à cette question et qu'elle l'intéressait les psychanalystes euh, à partir de la, la question de la pollution euh, que Lacan avait vue dans un texte qui appelle litturataire de terre » de, de, de, de l'avion. Euh, il voit les sillons euh, que creusent certains fleuves. C'est ce qui va l'engager à travailler sur la question de la lettre et ce collègue qui s'appelle Eric Laurent qui écrit un article phare dans notre, dans notre revue euh, dit qu'il y aurait là les fondements d'une écologie lacanienne et donc on l'a interrogé sur cette question et on s'est dit au fond euh, c'est vrai que euh, contre tous les a priori on est comme analyste concerné par cette question de l'écologie, non pas comme un question qui serait politique comme un parti politique mais parce que euh, d'abord on est concerné au premier lieu par le lien social ce dont souffrent les patients c'est dans, le, dans leur rapport à l'autre et donc faire une analyse euh, c'est euh, venir régler euh, sa position par rapport à l'autre et aujourd'hui bien sûr comme analyse dans nos cabinets, on, attend, on entend à quel point ce lien social euh, touche intimement euh, nos, nos, nos patients euh, et donc euh, du côté par par exemple, de, de nouveaux diagnostics, tels que l'éco-anxiété, euh, donc on s'est saisi de cette question. Ce qu'on a découvert, c'est que Lacan avait beaucoup travaillé, euh, Lacan a beaucoup travaillé sur le lien social, à la suite de Freud, hein, où Freud a d'emblée mêlé psychologie individuelle et psychologie collective. Lacan a fait un pas supplémentaire, il a une citation très connue qui est, euh, en définitive, en fin de compte, il n'y a que ça, le lien social. Euh, Lacan montre à quel point l'inconscient est touché par les discours courants. Hein. Donc bien sûr, la question écologique, la question de, des multiples crises qui s'imbriquent aujourd'hui, résonnent dans nos cabinets. Mais Lacan il en avait déjà parlé, lui, dès les années 70, puisqu'il s'est beaucoup intéressé au discours qu'il appelle le discours capitaliste, qui, dans une alliance certaine avec la science, produit toujours plus, hein, toujours plus notamment de déchets, et donc cette question du déchet, il va beaucoup en parler, il en fait même le signe de la civilisation humaine. Là où il y a civilisation, il y a pollution, il y a déchets, dit-il. Alors, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que le fondateur de cette revue, Jacques-Alain Miller, qui, qui oriente l'école de la cause et cette revue, a voulu. Euh, C'est-à-dire que cette revue mentale, qui est une revue de l'Eurofédération de psychanalyse, soit ouverte sur l'époque, euh, dans un dialogue avec d'autres champs. Le, le, le signifiant mental, ce n'est pas un signifiant psychanalytique. Hein, c'est un signifiant qui renvoie plutôt euh, à, à toute la question neuro. Hein. Euh, donc, mental, c'est ouvert sur les discours contemporains. Euh, alors c'est un, une revue qui interprète au fond les discours où nos collègues analystes interprètent les discours de l'époque mais où aussi on s'enseigne d'autres champs pour saisir un petit peu comme je disais cette résonance entre la façon dont euh, ces discours contemporains marquent les inconscients d'aujourd'hui Lacan a une phrase à Baltimore euh, euh, qui est très importante pour nous où il dit au fond l'inconscient euh, c'est la langue concrète c'est le langage concret que parlent les gens vous voyez donc pour re revenir sur cette ce lien entre psychologie individuelle et, et collective et donc c'est vrai que lacan lui-même s'est beaucoup intéressé à d'autres à d'autres champs bien sûr avec l'anthropologie lévi strauss la littérature il a montré comment euh, les, les artistes frayent la voix aux psychanalystes hein, c'est à dire mettre des, des mots concrets mettre en forme des choses que nous on essaie de théoriser et qu'on rencontre dans la clinique donc il y a, y a ils ont toujours un, un temps un, un temps supplémentaire devant nous euh, et puis c'est pour pourquoi on, on poursuit cette voie-là. Bien sûr, sur Écologie lacanienne, il nous tenait beaucoup à cœur de, de rencontrer Bruno Latour, euh, qui est quelqu'un qui lui-même a fait tout un trajet de l'histoire des sciences à euh, la question écologique à partir d'un point très, très intime. Il dit que c'est euh, une angoisse qu'il a saisi au moment où ses doctorants lui ont dit qu'ils euh, euh, qu avaient décidé, étant donné les prévisions des scientifiques, de ne pas d'enfant et il témoigne très bien du fait que ça a résonné très profondément chez lui et qu'il a voulu transmettre en quelque sorte cette, ango cette angoisse autour de lui et du coup euh, se mettre à travailler à plusieurs sur cette question donc vous voyez comment c'est un point très intime qui euh, qui lui permet de, de se mettre au travail avec d'autres et au fond nous ça nous intéresse puisque c'est toujours d'un point intime euh, qu'on part et ensuite on le sublime on, on, le, on, on produit un objet nous mêmes comme analyste on a produit cet objet à partir d'une interrogation sur Qu'est-ce que c'est que ce, que ce déni Qu'est-ce que c'est que ce sentiment d'impuissance Tout ça, c'est quand même un vocabulaire très psychologique. C'est en ça que les analystes ont à dire quelque chose. Ce que disait Lacan, c'est que l'analyste doit se tenir à l'horizon de la subjectivité de son époque. C'est pas un analyste retranché dans son cabinet, c'est un analyste qui est capable d'interpréter les discours, de saisir ce qui se joue pour un patient, pour le relancer dans son désir et qu'il puisse le relancer dans son désir et qu'il puisse être moins écrasé aussi par ces signifiants qu'on appelle maîtres de l'époque. Hein. D'abord, comme je le disais tout à l'heure, ça part toujours, si vous voulez, comme analyste, on ne va jamais penser d'un point de vue collectif on va toujours penser d'un point de vue singulier, de comment relancer un sujet écrasé dans son désir, euh, donc évidemment, euh, ça ne sera pas du côté de l'incitation politique, même si relancer quelqu'un dans son désir, c'est quelque part éthique et politique, puisque c'est en lien avec l'autre, comme je le disais. Hein. Donc ça, c'est la première chose. Euh, au fond, euh, je parlais de déni, je parlais d'éco-anxiété, euh, on assiste aujourd'hui à quelque chose, de quelque chose qui, qui se dévoile de ce que nous on appelle à la suite de Lacan euh, la non-existence de l'autre c'est-à-dire qu'il n'y a pas de garantie on voit bien qu'aujourd'hui il euh, y a eu un certain déboussolement généralisé qui a apparu avec la pandémie, qu'on re qu qu ressent aussi avec, euh, avec le, le, le, le réchauffement climatique comme vous le dites, il y a une forte inaction collective euh, et qui conduit au fond euh, euh, à ce que les, les sujets se sentent comme ça euh, euh, soumis euh, euh, à une espèce de désorientation généralisée Hein, euh, soumis aussi à une certaine forme de finalement de mélancolisation du monde, Lacan dit que euh, il parle de la montée au zénith social de l'objet A. Cet objet A, il est très compliqué à, à comprendre, mais on peut voir comment on est entouré de gadgets, de gadgets que produit le capitalisme et qui promettent de combler notre faille. Cette faille, elle vient d'une désharmonie profonde avec le monde. Et bien, ces gadgets, ils finissent dans des décharges et voire même par c'est les déchets dont je parlais tout à l'heure l'occasion on peut soi même se sentir déchet quand on a été un petit peu trompé par cette idée qu'on pourrait être complémenté comme ça par les objets hein. et donc c'est un moment comme ça de qu un collègue qui s'appelle guy briol qui écrit un très bel article dans la revue nomme mélancolisation du monde hein. donc euh, face à cette prolifération des gadgets qui ne comble pas notre manque à être euh, face à, ce, à cette idée d'être écrasé comme je disais soi même lié, soi même un déchet et on voit bien comment un certain nombre de sujets humains aujourd'hui sont traités comme des déchets il s'agit de pouvoir reprendre le cours de, de son propre désir à soi la question du déchet on y a à faire comme analyste aussi puisque on, on travaille avec les déchets de l'inconscient les rêves les lapsus donc vous voyez il ya tout un fil qui est de ce côté là euh, et qui euh, qui au fond on parie là dessus on parie sur le fait c'est l'offre que fait une, une, une, une, une, une, une psychanalyse de, de pouvoir retrouver le fil de son désir de pouvoir s'écarter de cette mélancolisation qui traverse aussi aujourd'hui les, les, les, les sujets collectivement pour pouvoir euh, du coup retrouver euh, une présence au monde qui peut permettre alors euh, éventuellement de s'engager dans un parti ou alors d'agir soi-même voilà, mais ça sera jamais on va jamais agir sur un groupe de personnes, ça sera effectivement euh, c'est ça notre, notre visée à partir d'un point intime, un point d'angoisse intime sur lequel il s'agit de travailler. Alors, il y a dans, dans ce que je nommais cette interprétation des discours de, de l'époque, il y a aussi essayer de, de, de voir comment je, je, je disais que Lacan avait, avait montré à quel point les inconscients sont pétris par la patte euh, langagière de l'époque. Éloi Laurent, c'est quelqu'un qui a été, il, il nous l'a dit, il en a témoigné lors de l'interview, il a été marqué, baigné dans un, dans un milieu familial où on s'intéresse à la question de ce que les mots veulent dire. Et donc lui va déconstruire, c'est un économiste qui déconstruit de l'intérieur les présupposés économiques et ce qu'il appelle c'est les mythologies économiques et, et, et il montre à quel point euh, on n'utilise pas euh, tel mot euh, pour dire tel autre il est extrêmement précis et il, il montre ce que recouvre au fond le discours de, économique dominant et à quel point il s'agit de pouvoir dévoiler au fond un soubassement à idéologique hein, euh, sous couvert de, de, de positions de position scientifiques euh, et ce qui est très intéressant c'est que Éloi Laurent nous invite comme on le fait dans le numéro à relier les différentes crises crise pandémique crise euh, évidemment euh, psychique que ça induit, euh, mais aussi crise écologique. Et en ça, c'est vraiment très important, puisque nous-mêmes, comme analystes, on est touchés par cette question de, de l'inséparation foncière dans laquelle on est aujourd'hui. Euh, Lacan disait « c'est très important » Qu'on puisse rester séparé, c'est structural, on a besoin de pouvoir euh, avoir une certaine distance par rapport à l'autre. Et aujourd'hui, dans cette époque de marché globalisé, on voit bien, avec la montée des racines, des ségrégations, à quel point cette séparation est importante. Et Loi Laurent nous apprend, lui, avec ses termes à lui, du côté économique, à quel point on est inséparé, à quel point les crises sont inséparées, et qu'il s'agit de penser à partir de ça. On peut se dire que euh, un patient arrive... Euh, tenaillé au fond il arrive en analyse tenaillé par l'angoisse avec cette question de euh, qui est aussi euh, pour le coup un écrasement euh, euh, qui peut être vécu dans son travail dans l'amour un écrasement une énigme par rapport à sa position euh, dans l'autre c'est-à-dire là on est du côté collectif hein, et il s'agit de se ressaisir de cette question de manière personnelle et on parie au fond que ce réveil là hein, ce, ce, euh, essayer de se réveiller à son désir finalement pourra avoir une influence justement sur le lien social. Vous voyez, on dit, parfois, on entend certains patients peuvent dire à l'occasion, au fond, faire une analyse, c'est très bourgeois, c'est très narcissique, c'est très occidental. Oui, tout ça, mais il s'agit de régler, de prendre ses responsabilités dans sa, dans son existence, pour pouvoir régler au mieux euh, sa position à l'égard de l'autre. Hein. Et ça, c'est quand même très précieux parce que ça, ça joue, ça contribue au lien social. Les psychanalystes contribuent au lien social, en tout cas tels que ils sont orientés par Lacan, euh, par Jacques-Alain la manière dont Jacques-Alain Miller nous a transmis euh, l'enseignement lacanien. Alors, si on entend ce signifiant qui monte dans l'espace social médiatique euh, d'effondrement, euh, de catastrophe, d'apocalypse, dans ce petits articles de la Revue Mentale, euh, je tenais à préciser euh, la rupture dans laquelle il s'inscrit. L'Apocalypse a une histoire religieuse. Il est question d'une faute commise par l'homme et d'une conséquence de son péché. Cette fois, le courroux n'est plus divin. Et le courroux a un nom qui s'appelle CO2. C'est-à-dire qu'au fond, cette forme moderne qui fait que on balaye les arguments qui consistent à dire mais ça a toujours existé les peurs d'effondrement de la civilisation il ya une histoire de ces questions là ce qui est nouveau c'est que c'est plus des civilisations qui se sont effondrées les ouvrages ont été écrits pour la première fois se pose la question de la civilisation de la vie humaine et pourquoi et eh bien parce que euh, désormais euh, c'est euh, la question de l'habitabilité de la terre de la vivabilité biologique de la terre et euh, c'est la question du CO2, voilà le nom moderne du, du, du cauchemar de, de, de, de l'humanité. Euh, il y en a trop euh, et nous ne savons plus qu'en faire. Ça a des effets très concrets qui se manifestent dans la vie de tous les jours. Euh, reste encore euh, à vouloir euh, en savoir quelque chose. Les spécialistes... Euh, euh, parle d'un point de non-retour, parce qu'au fond, quelque chose s'est passé dans les dernières décennies et maintenant, qui physiquement, géophysiquement, est un point de non-retour. On n'enlèvera plus la quantité de CO2 qu'il y a dans l'atmosphère. L'acidification des océans est en cours, ça ne s'arrêtera pas. Et il y en a pour, au fond, des décennies, voire plus. Donc... Pourquoi, au fond, des psychanalystes ont voulu traiter de cette question Parce que d'abord, c'est l'écho qu'on en a sur les divans. Euh, les gens, euh, effectivement, en analyse, parlent de... Ce de... n'est pas l'écho-anxiété, qui est un très mauvais terme, qui donnerait à croire que c'est une pathologie, qu'il s'agit de la corriger. C'est l'angoisse. L'angoisse, c'est le signal que quelque chose est là. Euh, et qui se manifeste de plus en plus rapidement... Ce qui est très intéressant, c'est que la science, le GIEC, euh, le dit, le démontre, l'argumente, et ça n'a absolument aucun effet. Je globalise, euh, mais pour dire que par rapport à l'ampleur de ce qu'il y a à faire, euh, on peut dire que presque rien n'est fait. Euh, donc, ce n'est pas une crise comme une autre. Et pourquoi elle a rapport avec notre rapport au réel Eh bien parce que, la disait ça, le réel, on ne veut rien en savoir. On préfère garder nos fictions, notre fantasme, notre imaginaire et ne pas voir ce qui est en train d'arriver. Qu'on commence à voir plus en plus, qu'on va voir encore plus cet été. Les réserves d'eau, là, sont au plus bas. Euh, notre président Macron a déjà réuni les préfets pour prendre les mesures qui s'imposent. Ils ne le font pas euh, parce que euh, ça ne va pas faire plaisir, parce que ça va fâcher. Euh, pourquoi ça engage notre rapport au réel Eh bien parce qu'au fond, on veut continuer à jouir comme avant. Euh, pourquoi on a intitulé euh, « Écologie lacanienne, ce numéro de mental » Parce que Lacan avait, dès les années 60-70, déjà l'idée que... Euh, Quelque chose de notre rapport au monde était orienté, je dirais fomenté par un discours particulier qui est le discours capitaliste. Ce discours consiste à dire que ce qui fait le manque à être de chacun, qui est lié au fait qu'on a un désir, eh bien, quelle est sa solution Qu'est-ce qui doit y répondre C'est l'avoir. Colmater ce manque-là avec les objets, les objets, les gadgets de la technique. Eh bien, Eh comment pouvons-nous nous sentir comptables de, de la jouissance que nous avons avec ces objets au regard de la nature euh, qui nous la permet Et c'est là qu'il y a un effort extrêmement important à faire euh, et qu'on voit bien qu'on ne veut pas le faire. C'est que euh, comment réaliser le lien qu'il y a entre ma petite jouissance avec mon smartphone, que je change tous les ans ou de ma voiture que je lave tous les mois, avec euh, la quantité d'eau nécessaire pour le faire, avec le lithium dont on sait que ça a des conséquences au Chili, euh, dans un certain nombre de régions, euh, où la paupérisation des populations est gravissime, parce qu'on extrait des produits qu'il faut pour euh, fabriquer ces, ces produits. Ne parlons même pas des déchets et de où ces choses-là terminent. Donc on voit l'ampleur de, de, de, de la modification euh, générale à avoir dans notre rapport au monde. C'est une question politique euh, qui est euh, qu'il y a à transformer notre façon de vivre. Comment nous mangeons, comment nous respirons, comment nous nous chauffons, comment nous nous déplaçons. Euh, donc euh, on, on voit au fond euh, que ce qu'on appelle le déni... C'est un refus qui a euh, son fondement dans le fait de, euh, comment dire, refuser euh, la privation qui est en jeu, le, le changement de rapport à nos désirs, qui est absolument euh, vital pour essayer d'atténuer euh, ce qui est en train de se passer. Et l'eau, euh, tout bêtement, euh, j'en parle maintenant au mois de... Euh, Mars 2023, nous allons voir très vite euh, ce qui va se passer, qui est déjà en train de se passer. Euh, C'est pour ça que j'avais dans mon article la petite idée que pourquoi le GIEC n'y arrive pas Pourquoi les décideurs politiques se laissent euh, tenir la bride par euh, les grands industriels, par euh, les lobbies des grandes compagnies euh, Alors que tout le monde sait, on a appris qu'ExxonMobil savait déjà par les recherches qu'il avait fait dans les 70 que euh, les énergies fossiles allaient disparaître et que ça allait produire une augmentation du CO2 dans l'atmosphère et donc un réchauffement climatique. Donc, c'est là que vous voyez, ce pas une ignorance. Alors, changer notre rapport au réel, euh, c'est le travail d'une analyse. C'était d'ailleurs, euh, moins être dupe de son fantasme, sortir de ses croyances, ses identifications, le surmoi qui pèse... Sur ma façon de me conduire dans l'existence. Et Lacan avait l'idée dans les 70 au fond, ça, ça justifie d'ailleurs le fait qu'il y ait des analystes. Pouvoir accueillir l'angoisse euh, qu'il y a chez chacun. La revue mentale, d'ailleurs, fait place à une expérience tout à fait intéressante de collègues en Belgique qui ont créé un lieu de consultation euh, portatif qui est euh, ce qui existe déjà en France, un CPCT, Centre de. Psychanalyse de consultation appliquée sur un nombre de rencontres déterminées, euh, gratuit, euh, qui euh, a été ouvrir euh, ses portes sur un espace de catastrophe lié aux inondations il y a deux ans en Belgique. Voilà. Bon, voilà une réponse. Euh, la seconde plus massive. Alors, c'est une réponse qui est intéressante parce que euh, Aurélien Barrault, L astrophysicien notoire, a fait une conférence qu'il faut voir sur internet auprès de l'école centrale décapante, en commençant en disant que les ingénieurs ne sont pas la solution, que la technique n'est pas la solution au réchauffement climatique et au désastre qui s'annonce, c'est le problème. Donc vous voyez l'effet produit. Il dit une chose intéressante, c'est que le problème est tellement grave, la préemption, l'empreinte écologique, la prédation humaine sur les ressources, sur la biomasse euh, qui sont amenées à disparaître. Nous parlons de, les chercheurs ont quand même parlé d'une sixième extinction de, de la biodiversité. Le problème est tellement systémique et structural que la question de ce que je peux faire individuellement n'a même plus d'importance. Ça, un psychanalyste euh, pourrait lui répondre que ce n'est pas sûr. Ne serait-ce que pour le fait qu'Aurélien Barrault croit quand même à la vertu de sa parole devant des ingénieurs, d'en toucher quelques-uns. Et on sait que de plus en plus d'élèves de grandes écoles euh, euh, changent quelque chose de ce destin où ils se sont sentis programmés par ce que doit faire un élève de HEC, un élève de Polytechnique, etc. Donc, euh, voilà... Euh, la part du colibri, comme disait Pierre Rabhi, euh, oui, effectivement, euh, chacun, dans son rapport à sa vie, euh, peut changer quelque chose dans sa façon de, de vivre. Mais il est évident que euh, ce rapport au réel, et c'est là que, comment toucher les politiques, comment toucher individuellement les politiques. Pourquoi, après Fukushima, en Allemagne, Angela Merkel... Sans, avec d'autres, qu'il faut faire quelque chose, arrêter le nucléaire, sauf qu'ils se lance sur le charbon. Bon, pourquoi Emmanuel Macron nous dit euh, le 31 décembre, qui aurait pu prévoir l'année caniculaire et le réchauffement climatique Bon, vous voyez que la question de comment toucher au fond quelqu'un, euh, et comment euh, elle, est, elle est déterminante. Alors c'est pour ça qu'on voit aussi des choses tout à fait extraordinaires, des savants qui quittent les laboratoires qui se rendent compte qu'avec des arguments et des chiffres et la courbe du CO2 et le côté irrespirable de l'oxygène dans lequel nous allons être, les enfants qui naissent maintenant auront 70 ans en 2100, ils seront dans un monde qui est inconnu d'aujourd'hui, presque impensable. Euh, on parle chez les savants du GIEC de gens qui font des dépressions, qui font des dépressions face à ce qui s'annonce et face à l'immobilisme total. Voilà pourquoi la psychanalyse est concernée, le réchauffement climatique est doublement humain, on l'a provoqué, et on ne veut rien en savoir. Donc euh, il y a des savants qui décident de s'engager dans l'action militante, il y a des savants qui décident de passer sur le mode de la narration, euh, du roman, euh, il y a quelque chose là qui est encore à explorer, euh, chacun à sa façon, pour faire que on ouvre un peu les yeux et que... Euh, un peu comme notre président avec le nucléaire, qui est un désastre qu'il veut relancer. Nous ne disions plus, face au gouffre vers lequel nous allons, en avant. Voilà, il faudrait qu'on arrête avec ce « en avant » alors que nous allons vers le précipice.